Donc, on vous présente Lucien Bill qui va nous faire la dernière conférence de cette magnifique Affid Day. Donc, Lucien est test manager chez Top, et donc, il va nous partager son expérience de l'univers impitoyable des tests avec sa fameuse présentation Les devs viennent de Mars et les testeurs, testeuses de Vénus. A toi, Lucien. Merci pour cette introduction, Florian. Et euh, oui, euh, les développeurs et les développeuses euh, viennent de Mars, les testeurs et les testeuses viennent de Vénus. Et ça sera la seule fois où vous m'entendrez dire testeur, testeur, euh, testeuse et développeur, développeuse. Sinon ça va être long. Mais euh, le cœur y est, dans le sens où, euh, peu importe le sexe d'une personne, euh, pour le métier de, de dev ou de testeur, euh, je vois pas trop le rapport. Du coup, ça c'est le premier point quand même qui est important aussi. Euh, on va parler du plan. Déjà, le plan, euh, le plan de la présentation. On va commencer par, euh, par me présenter. Euh, vous avez quand même une question en tête, c'est qui est cette personne en face de moi et pourquoi elle va me parler de test ben, Je vais vous expliquer rapidement. Et on va parler des, des, des petites euh, guéguerres qu'il peut y avoir entre testeurs et développeurs parce que parfois, parfois ça ne se passe pas bien. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais Parfois ça se passe bien aussi. Et comment on peut faire pour en, so pour en sorte que ça se passe bien pourquoi ça se passe bien Quel est l'intérêt On va en parler, on va en discuter. Et on va répondre aussi, enfin tenter de répondre à une question qui est très importante. Les devs peuvent-ils tester Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Ces testeurs ne servent à rien, ça va être à nos développeurs de tester. Et là, bon, la réponse courte c'est oui et non, mais on va élaborer. Et après euh, après je répondrai à vos questions mais vos questions vous pouvez les, les poser tout au long de, de, de la présentation euh, donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs et euh, et du coup euh, vos questions n'hésitez pas à utiliser le l'onglet les questions et j'y répondrai euh, j'y répondrai dans les cinq dernières minutes je pense que je vais faire 15 minutes de présentation et euh, 5 minutes de cinq minutes de réponse aux questions et j'ai des slides bonus au cas où attention déjà qui suis-je? Euh, voilà, je suis quelqu'un qui tient un, un mug cassé dans une main, il voilà. y, y a un contexte. Euh, J'ai commencé en tant qu'ingénieur en mécanique et microtechnique. technique ça c'est ma formation, et, et bien en fait ça n'a rien à voir avec l'informatique, rien à voir. Pourtant je suis devenu développeur. Mon premier emploi c'était un emploi de développeur. Techniquement codeur, et ensuite je suis devenu développeur. C'est pas la même chose, par exemple ici on a le plus public essentiellement de développeurs, c'est-à-dire que vous cherchez à, à donner du sens à ce que vous faites. Vous ne vous contentez de pas à vous dire « ok, je ponds un bout de code et je m'en fous un peu ». Non. Euh, ensuite, je suis devenu testeur, spécialisé en automatisation, parce que les tests automatisés, c'était un petit peu mon dada. Mais j'en suis revenu, je suis devenu testeur ensuite. Et aujourd'hui, je suis test manager. Et euh, tous ces métiers, tous ces postes que j'ai occupés, ça m'a ça va confronter à quelque chose d'assez complexe, en gros les différences qu'il peut y avoir entre les testeurs et les développeurs. D'où le titre de la présentation. Et euh, pourquoi y a-t-il une guerre entre les, entre les devs et les, te et les testeurs Pourquoi euh, La question, euh, on va y répondre en prenant l'exemple de mon tout premier emploi. En tant que codeur... J'avais la passion du progiciel bancaire à l'époque. Et euh, en tant que jeune codeur, je suis arrivé. Je faisais un peu ce qu'on me demandait, mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux quand même Et j'ai rencontré un mentor là-bas. J'ai compris que j'étais avec des codeurs et pas des développeurs. Je suis devenu développeur et j'ai fini par en partir. Donc <rire> la première chose qui m'avait un petit peu interloqué, c'est l'absence totale de tests unitaires. Et je parle pas forcément de, de tests unitaires intégrés dans des frameworks, je parle plutôt de la culture euh, d'entreprise qui était, euh, on code, c'est à peine on compile, et encore pas toujours, et on envoie ça à l'étage supérieur qui contient les testeurs. Et de temps en temps, même assez régulièrement, les testeurs nous disaient, ça compile pas ce que tu m'as envoyé. C'était voilà le premier problème. Bon, c'est pas forcément la première bonne étape pour avoir une bonne relation entre les testeurs et les développeurs, de fonctionner comme ça. Par contre, au niveau des tests, on avait aussi souvent des retours du type Ça marche pas, c'est nul, c'est pourri. Donc il y avait une ambiance euh, souvent assez. Euh, hein, je peux masquer cette petite barre d'ailleurs, on va faire ça. Une ambiance un petit peu euh, compliquée. Et donc c'était rigolo, c'était électrique. Y a-t-il des solutions Est-ce que les gens sont forcément obligés de se taper dessus Il y a des solutions. Il y a des solutions, mais on va garder à l'esprit une première chose On n'a pas le temps. On n'est pas dans un monde idéal, on est dans, un, dans le vrai monde du business où on n'a jamais le temps pour les projets. Donc on va se concentrer sur quelques priorités. Euh, au niveau du développement, ce qui peut aider vraiment, euh, c'est de bien identifier les points clés des programmes euh, qu'on nous demande de développer ou de modifier. Et si on n'a pas le temps de faire des tests unitaires sur tout, on peut les concentrer sur des fonctions critiques. Euh, typiquement un algorithme compliqué de, de découpage de messages. C'est un exemple assez spécifique, mais c'est parce que je l'ai vécu. C'était un bout de code qui n'était pas... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait ce bout de code, mais on me l'a donné, et on m'a dit, ok, ce bout de code, mets-le là pour faire ça. Je me suis dit, bon, il est complexe, je ne comprends pas tout à fait ce qu'il fait, et je comprends par contre l'importance qu'il a, je vérifie que dans divers cas d'utilisation, au niveau de mon code, il fait ce que je pense qu'il doit faire. On s'est rendu compte, comme ça, qu'il était juste complètement pété, et qu'il fallait le corriger ce qui n'est pas grave, du coup on s'en est rendu compte. Mais oui, les tests unitaires, si on les concentre déjà sur les fonctions les plus, euh, les plus importantes, déjà on s'épargne pas mal de prises de tête plus tard. Et au niveau du test, euh, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, c'est de donner des informations pour reproduire une anomalie, quand on la signale. Alors oui, c'est beaucoup plus facile de dire « ça marche pas » la et de la balancer au testeur, alors, à court terme, c'est beaucoup plus simple. C'est toujours un petit peu plus compliqué de se dire « ça marche pas, je vais prendre le temps de documenter comment j'en suis arrivé là, je pars de quelle situation, je fais quelle action, j'attends quel résultat, je constate quelle anomalie. » À partir de là, ok, c'est plus compliqué à écrire, mais une fois qu'on a écrit, déjà, on a une anomalie qu'on balance ensuite au développeur, et on n'a plus à s'en soucier, toutes les informations sont là. Et quand on fait ça, ça se passe mieux. Et euh, le petit bonus que je faisais, c'était euh, des cahiers de tests. Euh, quand quand j'étais développeur, je tenais à, à documenter ce que j'avais testé sur mon programme. Il y a plusieurs buts. Du coup, savoir ce que j'ai testé et comment, euh, ça permet à d'autres personnes de se dire, « Ok, ces parties-là ont été testées. » Et « Ok, je comprends comment, moi, je pourrais faire ces, mes tests. » Ça fait gagner du temps. Ça, me, ça permet de savoir ce que je n'ai pas testé. Parce que, des fois j'oublie les choses. Là c'est littéralement documenté. Et quand on me demande « Hey Lucien, il y a sept mois euh, sur tel projet, est-ce que tu avais pensé à tester ce cas de figure ?» J'ai pas à réfléchir, j'aime pas réfléchir, je suis très fainéant. Du coup je regarde dans ma documentation et je dis « Non, ce pas dedans !» Et euh, tu l'avais lu. <rire> du coup bon, c'est pratique. Et l'autre but c'est de comprendre ce qu'on code. Ouais, je, je, préfère, euh, je préfère clairement comprendre ce que je code, ça me permet d'éviter de faire des bêtises. En plus, bon, là, était pas, on n'était pas dans, de, dans des mathématiques euh, fondamentales où là, comprendre ce qu'on fait, c'est parfois pas forcément possible. Moi, je n'y arrive pas. On était dans, de, dans, de, dans du bancaire. Et il fallait comprendre un petit peu comment bouger l'argent pour éviter de faire perdre de l'argent à nos clients. L'enjeu était quand même là. Et Une fois qu'on a, qu a tout ça, euh, c'est la bromance. Les développeurs, les testeurs, travaillent main dans la main et gambadent joyeusement dans les prêts. Ils vécurent ensemble et ils ont beaucoup d'enfants. Euh, oui, euh, mais c'est-à-dire, on peut peut-être un peu détailler euh, pourquoi est-ce que ça marche. Parce qu'en fait, le dev et, et le test, ce sont deux départements, deux aspects euh, d'un travail. Euh, le but est commun. Le but est commun. Vraiment, euh, c'est de livrer quelque chose qui fonctionne. Le client a demandé quelque chose, on veut lui livrer quelque chose. Le développeur et les, nos testeurs, ils veulent ça. Par contre, euh, ils ne travaillent pas forcément de la même manière. Mais euh, la façon dont j'envisage en fait, mon métier de testeur, c'est que je travaille, euh, j'essaie de travailler avec les développeurs dès la conception du produit. Euh, vraiment un petit peu un côté, main dans la main, ensemble. Euh, C'est-à-dire que euh, des spécifications sont données aux développeurs afin qu'ils puissent concevoir le programme et le coder. Euh, moi, pendant ce temps-là, je prends les spécifications et je pense à la façon dont je vais les tester. Euh, en gros je travaille à partir des mêmes choses, je de euh, voilà. ça m'aide beaucoup de faire ça et c'est à dire qu'une fois que le développeur me dit c'est bon euh, le programme est livré sur ton environnement de test tu peux y aller, moi toute ma conception de test est déjà faite, je n'ai plus qu'à exécuter, et du coup on gagne beaucoup de temps en faisant comme ça. Et euh, la question qui vient naturellement après ça, en tout cas elle est venue, je me la suis posée, euh, est-ce qu'on ne peut pas développer puis tester Être une seule personne qui fait tout. Bon, et ça donne déjà quelque chose d'un peu ridicule, comme cet homme orchestre. Euh, la réponse courte, c'est non. Mais il euh, faut argumenter. Parce que, voilà, Si je réponds non sans argumenter, ça ne marche pas. Et Les arguments, vous allez voir, ils sont assez simples. Euh, donc on, on rappelle, la question c'est, pourquoi faire tester par des testeurs Les développeurs savent tester et connaissent le produit. Alors oui, on peut. Euh, la, vraie, la vraie réponse, c'est qu'un développeur peut tester. Euh, par contre, il euh, y a le syndrome du nez dans le guidon. Euh, je suis plutôt bon en orthographe et en grammaire. Je sais relire des documents pour y trouver les fautes. Par contre, euh, quand j'écris quelque chose et que là je le relis, je ne vois plus rien. Ça me demande euh, un effort colossal pour essayer de, de relire le texte comme si c'était la première fois que je le voyais. Afin de, afin, de le, afin de le corriger. C'est comme débugger son propre code. C'est pour ça que vous avez certainement entendu parler de la technique du rubber duck debugging. On met un petit canard en caoutchouc à côté de soi, et on lui explique le code comme si c'était quelqu'un de nouveau, et ça nous force à regarder notre code d'un œil nouveau. c'est pas évident du tout. Donc euh, là, si on se force à essayer de regarder son programme d'une manière nouvelle, c'est faisable. Mais c'est pas simple. Et euh, voilà, le rubber duck je vois que ça vous fait réagir. Et il euh, y a aussi un problème de santé mentale. Euh, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Euh, la première fois que j'ai dû vraiment développer quelque chose, c'est aussi la première fois que j'ai dû vraiment le tester. Et euh, de, de A à Z. Fait, je, je savais quel était le besoin. En plus, c'était pour moi, donc le besoin était très clair. Du coup, il a fallu ensuite que je le code de A à Z, puis que je le teste mais vraiment à fond de A à Z aussi, parce que je savais qu'ensuite, j'allais le donner à quelqu'un d'autre ce programme, et que cette personne n'allait jamais pouvoir... Enfin, n'allait pas vraiment vouloir mettre les mains dans le combouille. Et donc, il a fallu que je fasse quelque chose de stable. Et j'en pouvais plus. Enfin, moi, à la fin, je détestais ce programme. Il était très utile, important, mais je le détestais parce qu'il m'avait vraiment pris la tête. Je me détestais de m'être laissé embarquer là-dedans. Et alors, le faire une fois, c'est une expérience vraiment enrichissante, mais euh... Parce qu'on sait, c'est bien de connaître la douleur pour pouvoir la refuser ensuite. Et euh, c'est quand même plus simple de se dire euh, qu'une fois qu'on a codé son programme et qu'on a fait quand même quelques tests basiques, des tests unitaires finalement, on, on peut faire confiance au temps de cerveau d'une autre personne pour le secouer dans tous les sens. Et on peut nous souffler un peu, passer à autre chose. On reviendra certainement dessus pour corriger les bugs. Mais c'est, ça c'est le jeu. Et euh, construire et concevoir, construire quelque chose et concevoir des cas d'utilisation, ce sont deux façons de penser qui sont très différentes. On va prendre l'exemple euh, d'une voiture. Alors on sort, là, là c'est mon, mon côté ingénieur en mécanique qui parle, parce que la voiture, quand même, qu'est-ce qu'on nous en parle quand on fait ce genre de choses euh, La voiture, pour la concevoir, pour la construire surtout, pour la construire, il faut qu'on pense aux méthodes d'assemblage, il faut qu'on pense aux soudures, il faut qu'on pense aux chaînes d'approvisionnement, et tout un tas de, de thématiques qui sont très terre-à-terre terre et vraiment sur le côté assemblage de la voiture et qui n'ont rien à voir avec l'utilisation. Si on conçoit les utilisations de la voiture, on se fiche quand même pas mal de la, de la façon dont soit déconstruit. On se dit, par exemple, euh, est-ce que quelqu'un de grand peut rentrer dans la voiture et la conduire Ah, pas forcément, d'accord. Donc ça demande peut-être euh, de transmettre ce message au bureau d'études que leur design n'est pas terrible. Est-ce que cette voiture peut fonctionner en Sibérie Est-ce qu'elle fonctionne dans le désert du Sahara tout ce genre de choses. Est-ce qu est que ça fonctionne en Bretagne, sous 5 mètres d'eau, c'est de d'eau, est-ce que ça fonctionne dans ces cas-là euh, Tout ça, c'est des choses qui, qui font travailler le cerveau et euh, bon, autant, autant que chacun travaille sur ses points forts. Le, les points forts des développeurs, c'est de construire les points forts des testeurs, c'est de penser au cas d'utilisation. Si on demande de tout faire, on se noie un peu. Et la vraie conclusion là-dessus, la vraie conclusion, c'est que euh, autant exploiter les forces de chacun. 1 plus 1 égale 3. Euh, c'est très nier mais c'est très vrai aussi. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, les devs dev dev et les testeurs, sur nos forces, eh bien, on arrive à généralement faire des choses assez intéressantes. Et C'est ce que je vis quasiment au quotidien, d'ailleurs, euh, parce que la plupart, des, il y a quand même quelques collègues qui se sont glissés dans des diverses présentations que vous avez pu voir. Euh, honnêtement, je suis testeur, je touche pas à leur code, ils sont développeurs, ils touchent pas à mes tests, mais on travaille ensemble, en bonne intelligence, et euh, ça, va, euh, ça, ça, ça va sur des choses assez simples, mais ça aide. Mais une des choses très simples, c'est quand je trouve une anomalie, ben, c'est pas grave en fait. J'essaie de voir avec les développeurs comment la corriger. Je me dis pas les développeurs sont nuls parce que j'ai été à leur place et que je sais que c'est. C'est pas parce que le code est planté que la personne qui a fait le code est nulle très très important et ça c'est en tant que testeur c'est très important à dire quand on signale une anomalie c'est c'est voilà. euh, on rejoint finalement l'histoire de communication et euh, je vois un petit pouce en l'air de fanny euh, voilà au niveau agilité sachez que ça lui, ça lui parle et ah, mon compteur a dit 15 minutes 15 minutes c'est le trigger des questions euh, je regarde si vous avez posé des questions un petit peu dans les onglets euh, avez vous avez vous des questions <rire> merci pour euh, merci pour vos commentaires vous n'avez pas de questions, euh, moi j'ai des... Ah, est-ce que, est que le jugement n'interfère pas euh, sur les liens entre les développeurs et les testeurs Très très bonne question Fanny. Si, ça intervient tout à fait. Euh, justement, euh, quand je signale une anomalie, la première chose que je fais, c'est que je montre que je ne suis pas un ennemi en fait, et que ce euh, <rire> n'est pas grave, je ne suis pas là pour juger. Et euh, quand je dis ça plante et que la personne se met un peu à paniquer, je lui rappelle que c'est très bien que je le trouve là que ça plante. Que Si on, si on l'avait trouvé dans trois mois, quand c'était un prod, oh, on se serait fait un peu plus, emb plus embêté. Mais que là, ben bah, écoute, je vais l'aider à faire en sorte de, de tester cette chose. Et, euh, et vraiment, j'insiste sur le non-jugement. parce que C'est très dur hein, de, de ne pas juger une personne. Et quand des, des fois, dans mon bureau, on peut m'entendre râler. Et parfois, on me dit, Lucien, tu râles beaucoup. Et là, je me calme, et je me dis, désolé, c'est pas contre vous, c'est que je suis un peu gros nu en ce moment. Mais vous savez que je vous aime. Je suis un bisounours en vrai. Et c'est très important ce que tu dis, Fanny, il ne faut pas juger le code, faut pas juger le testeur. Il faut qu'on reste amis. Et je vois que Gaëtan demande une petite astuce lorsqu'on est tout seul sur un projet. Je pense que le plus sain, c'est d'arriver à prendre des pauses, et de faire un petit peu, d'appliquer le principe du rubber-debugging. deck Vraiment, le rubber-debugging, déjà pour son propre code, ça marche du tonnerre, et euh, pour tester, ça marche aussi, il faut arriver à reprendre du recul et à se poser la question, à quoi sert ce programme Qui est l'utilisateur final À qui c'est destiné Est-ce que moi en tant qu'utilisateur final, ça, ça me parle Admettons par exemple, on a fait un site, un blog, et pour s'authentifier sur ce blog, alors on doit cliquer sur authentification, ensuite faire retour, ensuite revenir, parce qu'on sait qu'il y a un petit bug, et on s'est habitué à le faire. Et du coup, quand on l'utilise, nous, en tant que personne habituée au produit, on s'en fiche. Mais là, quand on se met en, euh, en tant que testeur, faut qu'on doute de tout. On se dit, ce que je suis en train de faire, ça marche parce que je connais très bien le produit, mais si j'arrive à me placer du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas, euh, est-ce que est-ce que ça me convient toujours Souvent, la réponse est non. Et faut vraiment... Faut presque être schizophrène, mais euh, tout, tout, tout seul c'est dur. et euh, faut... parce que, parce que... Je connais quelqu'un qui demandait à sa grand-mère de tester les choses pour lui, et ça marche. On demande l'œil extérieur de quelqu'un, on lui en parle, et parfois on découvre des choses. On découvre des cas d'utilisation, on découvre que telle personne finalement ne... ne conçoit pas du tout les choses de notre manière et qu'on fallait... qu n'aurait de manière pas pu y penser. Donc, Bon, la vraie la vraie réponse c'est si tu es seul, essaie de ne pas être seul, mais bon, <rire> c'est très dur. Est-ce qu'on peut remplacer le canard par une licorne euh, pff, Oui, <rire> bien sûr, oui. Voilà. Et ben voilà, ça c'est une très belle question. Euh, N'y a-t-il pas un risque que les que les devs transfèrent la responsabilité aux testeurs en se disant de toute façon, ce sera testé après Oui, c'est un vrai risque. Euh, et ça, c'est un vrai risque, mais on peut on peut le gérer. On peut le gérer parce qu'on peut sensibiliser les développeurs au test. Généralement, ils sont assez, euh, ils sont assez ouverts là-dessus. On peut sensibiliser à la façon dont on teste les choses. Euh, je pense que j'ai une slide qui peut illustrer ça, euh, le workflow. Ah, voilà. Ça, c'est comment je conçois un programme. À partir des spécifications, j'en déduis le workflow. Et à partir de ce workflow, quand je fais des tests, j'en déduis les chemins de test que je vais prendre. Je vais, je vais passer par ce chemin, je vais passer par ce chemin, je vais avoir telle variable à tel endroit, et ce genre de choses. Et quand je conçois un programme et euh, que je me contente de faire des tests basiques, si j'arrive à couvrir une bonne partie de ce workflow déjà, je ne vais pas m'embêter à faire tous les, tous les cas à la marge, tous les cas liés à, vraiment à l'IHM et aux trucs les, les, plus bar, les plus bargeaux auxquels je pense, genre de l'injection XML, enfin de l'injection XML, XML, ça ne veut rien dire, injection SQL ou euh, injection XSS. Euh, voilà, là, c'est des choses auxquelles je ne vais pas penser quand je vais faire ces tests en tant que développeur. Mais voilà, on peut, on, on, peut cho on peut attraper des méthodes de testeurs quand on développe pour moins s'embêter la vie. De toute manière, les développeurs sont là, enfin les testeurs sont là pour que les testeurs s'embêtent un peu moins la vie sur certaines choses. Euh, je vois qu'il est 17h50, Florian, dis-moi est-ce qu'on est bon niveau timing Absolument parfait. Parce que je n'ai plus l'heure exacte en tête de la keynote de clôture. 17h50. <rire> très eh bien, très bien. <rire> Très bien, du coup, il ne faudra pas hésiter à poser plein de questions euh, aux gens de l'affût, ils me les transféreront. Euh, voilà. <rire> je pense que vous n'avez pas forcément mon Twitter, parce que je n'ai pas mis de lien nulle part. Mais, euh... ah, ouais, On va faire ça. C'était 55. Oh, a, fait... Où ça crachait voilà. <rire> Où ça a planté euh, Oui, très très bien. Je vais rapidement vous montrer, je pense qu'on peut trouver mon Twitter ici. Euh, hop, euh... Alors ça, c'est bien sûr pas mon Twitter à moi, c'est l'autre. Euh, non, on va le trouver rapidement en 30 secondes. Est-ce que c'est ça euh, Work <rire> Voilà, Billy the Troll. Euh, c'est parce que j'ai un pseudo un peu débile, mais euh, c'est mon Twitter. Regardez avec un gros zoom qui va bien sur ma tête. Pour me poser des questions, je suis ouvert. Et merci, en tout cas, d'avoir écouté et d'avoir supporté mon débit de parole, peut-être un peu élevé. <rire> bien, merci beaucoup, Lucien. Je vais t'inviter à, à redescendre de scène et je vais inviter les, les autres organisateurs à remonter sur la scène pour attaquer. Donc la, la keynote de, de clôture, ne vous inquiétez pas, on n'en a pas pour, pour, pour très longtemps, mais c'est important qu'on la fasse pour tous les points qui sont dedans. Alors, je vais me permettre, aussi de retirer ton, ton Twitter. Et je vais vous lancer la keynote. Hop. Magnifique. Venir ah voilà, vous voyez Antoine qui vient d'apparaître avec Sébastien. <rire> donc voilà, Donc euh, merci à, à tous. C'est la date de clôture de ce magnifique Affib Day Tour. Euh, vous voyez ma souris. Euh, donc, on vous le rappelle encore une fois, euh, c'est très important. Merci de, à ceux qui ont voté sur le join pour donner leur retour sur les différentes conférences qu'il y a eu tout au long de la journée. Vous avez encore le temps de le faire, je suppose que ce ne sera pas fermé d'ici ce soir. Donc, euh, on peut prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est important si, si vous avez quelques minutes pour le, pour le faire, ce serait très gentil. Donc on remercie évidemment euh, tous les speakers euh, sans qui il n'y aurait pas eu de contenu pour cette conférence. Donc, merci à tous. Euh, voilà, c'est vrai qu'on peut les applaudir. En plus. <rire> ouais, ça. Donc, merci à eux euh, d'avoir maintenu euh, sur ce format numérique qui était qui était assez compliqué euh, sur plein sur plein de points de vue, mais ils ont tous fait l'effort et ils ont tous très bien réussi. Donc merci beaucoup. C'est super, euh, super, super de votre part. Je suis c'est l'émotion. Désolé. <rire> et donc euh, bah, n'hésitez pas euh, si vous les avez aimés euh, sur les prochains CFP, euh, vous pourrez peut-être passer euh, enfin, anonyme, mais euh, vous pourrez les recroiser sur, plus, sur les prochains événements, qui sait. Merci beaucoup aux sponsors. Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important euh, et qui nous ont vraiment soutenus euh, financièrement dans, pour que l'événement soit maintenu et pour que les autres événements de la FUP euh, puissent fonctionner euh, correctement. Donc, merci beaucoup aux TIOL et à Vanois, sponsors nationaux. Et euh, merci aussi beaucoup aux sponsors locaux, donc ces films euh, coucou si vous regardez encore, si j'ai bien compris, <rire> et, euh, et à Psytop de nous avoir soutenu euh, que cet événement se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, on remercie aussi beaucoup l'équipe euh, bénévole, donc toute l'équipe de la FUB qui nous a vraiment beaucoup aidé euh, pour organiser la Day, qui sont vraiment démenés, qui euh, ont sacrifié des soirées pour nous supporter. <rire> Ah, j'ai une coupure, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, ouais, merci beaucoup à eux. Je ne sais pas si, si on a... Ouais, je ne sais pas si... Euh, ah, ils, ils non, ont leurs obligations. Je crois qu'ils sont... Il y a Cécile qui Cécile, est là. Cécile, donc merci Cécile. Merci Amélie. Merci Cédric. Qui est-ce que j'oublie Il y a Adrien aussi. Est... Merci Adrien, oui. Il y a voilà, pendant... non. toute l'équipe. Donc, merci beaucoup à eux euh, qui sont vraiment démenés pour que, pour que l'événement... Euh fonctionne et se fasse malgré, malgré la conjecture actuelle, qui ont été chercher un outil qui fonctionne très très bien. <rire> Donc merci beaucoup à eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Rendez-vous pour le prochain meet -up. Alors est-ce que nous on a un prochain meet-up Ça sera en septembre du coup, alors on n'a pas encore la date, on attend aussi, les. on verra les, les conditions sanitaires à ce moment-là, mais on espère faire un meet-up en présentiel en septembre à Tours. Avec euh, du coup les élections, euh, parce qu'on n'a pas pu les faire en juin, euh, du coup elles sont reportées en, en septembre. Voilà, donc euh, bah, si, soit si vous voulez participer à l'aventure ou voilà nous soutenir. Euh, donc l'événement est, est sur le meetup, c'est ça Voilà, il sera sur, sur notre groupe euh, meetup. Euh, voilà. Dès qu'on aura plus d'infos, on pourra le, le créer, euh, je pense. Et donc bah, les élections euh, pour ce jour-là, c'est ça C'est ça. Et oui, merci à vous euh, d'être venus, euh, de, de vous être inscrit, d'avoir regardé euh, les conférences. Euh, ça fait très plaisir de voir que vous étiez nombreux. On a fait plus que ça plus que le comble toute la journée euh, par rapport à ce qu'on aurait pu faire en, en présentiel. Donc, ça fait vraiment très, très plaisir que vous soyez autant mobilisés. Merci d'avoir posé des questions, participé dans le chat. C'était très sympa d'interagir avec vous. Merci de nous avoir supportés. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, petit mot sur le forum PHP 2020, donc, il aura lieu en octobre. Euh, L'adresse, je suppose, mariot rive gauche paris Et donc, oui, donc, euh, grosse année pour PHP, puisque c'est les 25 ans de PHP et les 20 ans de la FUP. C'est vraiment euh, the event PHP euh, des, au moins des 5 prochaines années. Donc, euh, on s'est foncé. Et donc, oui, vous avez encore accès au tarif Early Bird euh, jusqu'au 14 juillet euh, alors, j'ai des micro-coupures, j'espère que ça ne vous impacte pas trop. Euh, non, ça va. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de lafug.org. Donc là où vous avez pris les, les billets programme pour la Fug Day, vous avez toutes les informations. Et Amélie me dit que le site est tout beau et en ligne. <rire> donc, il est tout frais. Allez générer le cash pour les autres, s'il vous plaît. <rire> euh, donc, préparation tout en restant à des consignes sanitaires. Donc, oui, ce sera un événement en présentiel, donc... Euh, la, la FIPA, a pris toutes les mesures possibles pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Hop. Prenez votre billet. Alors, votez pour les conférences proposées. Est-ce qu'on a un lien pour ça, Amélie euh, ah. Ou est-ce. Bon, le lien qui peut-être viendra. Euh, Reprofiter du tarif. Donc, c'est très important, visiblement, de profiter du tarif faire LIBA. Et, euh, ah, on a le lien qui est, qui est arrivé. Et donc, oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, si ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, euh, qui sont intéressés, voilà. L'événement a bien lieu euh, en octobre. Allez, vote point. Voilà. Merci, Amélie. Et donc, euh, et donc, je crois que c'est la dernière slide. Donc, merci encore à tout le monde d'être venu. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire là dans, le, dans le chat si, si vous avez passé un bon moment, <rire> si vous voulez qu'on recommence l'année prochaine. <rire> et voilà, n'hésitez pas à suivre euh, du, coup, euh, du coup le compte Twitter de la FUP et d'AFUP Tour pour avoir tous les liens des repos, les liens de Jindin, vous allez tout retrouver dessus. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Il y a le hashtag Afubday, si vous voulez voir tous les, tous les, les tweets en rapport avec l'Afubday le des quatre éditions. Et les vidéos arriveront très prochainement. Voilà. Maintenant, on laisse la main à la, à la régie technique AFUP pour s'occuper de tout ça. Et euh, si vous êtes aux alentours de Tours, visiblement, il y a, y, a, y a une bière qui se prépare quelque part. <rire> position géographique reste à déterminer, mais dans l'onglet questions, il y a du mouvement. On pourra dire qu'on aura encore un PHP tour, Et effectivement. Nous avons repris le flambeau, on n'attendait que ça. Donc voilà, nous, nous vous libérons, vous pouvez rester encore un petit peu, je ne sais pas, on dans une, oh, une dizaine de minutes peut-être que vous finissiez euh, d'écrire vos messages que vous, vous remettiez de vos émotions de toutes ces présentations qui euh, étaient plus géniales les unes que les autres et euh, si vous avez des idées de, de présentation si vous avez envie de présenter des choses n'hésitez pas à nous contacter est-ce qu'il y a une adresse mail euh, quelque part euh, si quelqu'un peut, peut la mettre si jamais vous voulez présenter euh, alors bon, là c'est plus pour, pour tout les sujets des des idées de sujets, euh, même des, des talks de 15 minutes, euh, ou même si vous voulez faire des présentations euh, plus courtes d'un sujet, euh, sujet quelconque, euh, ça nous intéresse aussi. On fait les, les deux formats. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, même si vous avez peut-être des, des idées de, de choses que vous aimeriez qu'on présente, on peut regarder si, si des gens connaissent. On se fait un rendez-vous présentiel à la suite. <rire> ça marche la mienne Alors on préparera une journée complète, Damien, pour que tu continues ta présentation de, de cet après-midi, euh, vu qu'il y avait beaucoup de demandes pour un complément. Bon, il faut qu'on trouve quelque chose à raconter, parce que... <rire> Il ah, reste des non, gens là, il y en a qui, qui, qui sont toujours intéressés. <rire> tu as déjà parlé des gens qui pouvaient nous, nous proposer des conférences. Moi, je voudrais bien aussi qu'il y ait des gens qui, qui essayent de nous proposer des sponsors, parce que c'est très important les sponsors. Comme on en a parlé grâce euh, à nos sponsors nationaux et régionaux, on a pu faire cet événement. Mais d'autres événements peuvent être faits aussi euh, tout au long de l'année, donc euh, n'hésitez pas à venir nous contacter. Il y a différentes formes de sponsoring, et on se fera un plaisir de vous renseigner et de trouver le meilleur moyen euh, si vous voulez participer à nos événements. Oui, effectivement, euh, notamment en forme de sponsoring, on peut donner des exemples. Euh, si pour un meetup, par exemple, euh, ça peut être euh, participer un peu pour le, le faire un petit buffet à la fin ou des euh, boissons, c'est pas forcément des sommes astronomiques. Et là, on a le on a, ouais, voilà, on a. On parle de nos sponsors régionaux qui nous suivent depuis un moment. Il y a le films effectivement, et Abside. Hein. Le films notamment, grâce à qui on avait pu faire euh, venir Grégoire Pinault euh, pour nous présenter euh, certains éléments de symphonie. Donc, euh, ça, ça peut être sous cette forme-là. Euh, Abside, qui euh, permet d'avoir, comme tu dis, un, un encas euh, sur certains événements, notamment euh, quand on avait fait l'Actoberfest. Donc, euh, il y a vraiment euh, différentes façons de participer. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh. Ça peut être par un prêt de salle. Hein. Certains mmh. connaissent prêt une salle. Oui, excuse-moi, Lucien, c'est vrai que mon micro n'est pas terrible. Donc, n'hésitez pas, le sponsoring, hein. c'est vraiment, euh, vraiment euh, quelque chose qui est important pour pouvoir pérenniser des événements et surtout euh, euh, essayer de faire de mieux en mieux. Donc, euh... Merci, Lucien. Je ne commenterai pas. <rire> Bon alors pour, pour ceux qui, qui viennent d'arriver et, et qui sont encore là, en fait, c est, c est, maintenant on a, on a fini la fume de veille, et donc vous pouvez retourner, euh, <rire> vous pouvez retourner à des occupations normales. <rire> vous n'êtes pas obligé de, parce que nous, on est obligés de rester tant qu'il y a au moins, euh, au moins 10 personnes. <rire> ouais, on va pas travailler. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé de la journée, donc il euh, va falloir qu on, qu on aille faire quelques lignes pour que Lucien puisse faire ses tests. Donc sinon bah, on peut rappeler euh, le join-in, euh, n'oubliez pas, c'est très, très important pour les speakers. Merci à ceux qui ont déjà contribué, s'ils sont encore là. Euh, donc les rediffusions de toutes les conférences seront euh, disponibles dans un futur euh, estival, on va dire. <rire> merci au, au bureau de la FIB d'ailleurs qui fait cette tâche, cette tâche euh, assez, assez colossale. Quel est notre meilleur souvenir de l'organisation de la Food Day Oula. Ah. Euh. ah, alors, le meilleur souvenir. Alors, est-ce que ce ne serait pas le, le soir où, euh, où donc on avait remis notre dossier euh, donc en disant, voilà, on a rempli toutes les cases et puis il devait manquer un ou deux détails et on s'était dit, oh, on n'y arrivera jamais, ça ne passera pas. Et qu'on a eu cette superbe réunion où on nous a dit, euh, votre dossier est juste magnifique, euh, c'est le meilleur dossier qu'on a. <rire> du coup, euh, on, on vous veut, on vous veut, euh, si vous voulez, euh, go, go, go. <rire> et qu'on s'est attaché au train euh, suite à cette, euh, cette validation. Bah, c'est vrai qu'on avait, je me souviens qu'on avait dit, on prépare le dossier. Euh... Mm. Pour tester, au pire, on aura ouais. on aura pris de l'expérience pour l'année d'après, mais on s'attendait pas à ce que notre dossier soit, soit sélectionné. Donc euh, oui, effectivement, c'est un super souvenir. Et après, euh, le petit coup de flip qu'on a eu, c'est quand on a appris que les ouais. événements allaient être... Assez liés. proche de la date en plus. <rire> Assez proche de la date. Et puis, euh, et puis cette solution trouvée... Euh, pour nous permettre de maintenir l'événement, ça c'était un, un deuxième. <rire> <rire> Alors, tu me la Mais ouais, trouver une solution, euh, réussir à décaler les dates. Euh. Alors il y a une proposition pour avoir des éléphants sur la boutique, mais on nous dit que c'est fait par visiblement une entreprise de, de t-shirts. Euh, Est-ce qu'il est possible de mettre des petits t-shirts sur les éléphants pour qu'ils soient vendus sur la boutique en tant qu'accessoire de t-shirt. Est-ce qu'on connaît les conférences, conférences blues ben Non, je ne connais pas les conférences blues. Quel est ce, Quel est ce symptôme C'est une fois qu'on a fini euh, toutes les conférences, on a une retombée euh, d'adrénaline et de dopamine. Et... Euh... <rire> et... Il y a des bandanas pour chien sur le catalogue, mais rien pour les éléphants. Effectivement. Ah, yeah. Vous avez bien que connaître. Ah. Ouais. On peut préciser aussi que chaque minute qu'on tient en plus, c'est euh, des secondes de traitement, euh, de montage et de rediffusion ouais. reversées <rire> directement à <au> un bureau. <rire> non, je crois qu'ils vont couper dans la masse, non mais oui, demain on va vouloir tweeter pour rappeler l'événement alors que c'est déjà terminé. C'est vrai que c'est un gros travail de quasiment 9 mois, 10 mois de, de réunions, enfin de recherche et voilà beaucoup de communication à faire sur différents canaux. Euh, mais voilà, le, le résultat est là et du coup ça peut être maintenu et on est super contents du coup que vous soyez tous venus écouter les, les conférences, super conférences qu'on a eues aujourd'hui. Voilà, par les speakers euh, au top. Donc merci. À vous. Merci à Lucien de ne pas avoir dérapé aussi. On avait très peur. <rire> <rire> <rire> <rire> merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup à tous. Et puis bah oui, on espère 2021, on va voir ça pour essayer de reconduire l'événement en présentiel. Alors le Forum PHP Tour, pourquoi pas. Mais niveau salle à tour, c'est c'est un peu compliqué pour les grosses grosses salles. C'est réservé en général. 3 ans à l'avance, soit enfin, sur trois ans c'est plein, donc c'est un peu complexe. Donc déjà, on va se concentrer sur un affût détour présentiel. On va monter crescendo à l'équipe de France en 98. 17. Donc pour, ceux, pour ceux qui demandent, oui, euh, euh, Florian et moi serons, seront au forum PHP normalement. Euh, Sébastien et Ah, Il y a des gens temps. qui demandent. Nous, on pour leur fanfiction euh, les plus, euh, plus, plus spécifiques. <rire> bon, bonne soirée à tous ceux qui, qui ont compris que c'était l'heure de se décoder <rire> ouais, bonne soirée à ceux qui partent. Mais est-ce qu'on va me reconnaître, parce que j'aurais peut-être coupé mes cheveux d'ici là, Mika faudra un ouais, badge ouais, ou un t-shirt avec un mon prénom, ouais, après, <rire> avec l'ancienne photo, <rire> avant, après moi, ma coupe de cheveux risque de ne pas beaucoup changer, moi. donc il manque un étron. Je, je pourrais te On peut faire, faire un, un transfert, plaisir. si veux. <rire> une blague, Claude, mais... <rire> Merci de ton empathie pour, pour l'équipe. Bon, il se fait 18h10. Nous allons clôturer ce, ce webinaire. quelqu'un qui se fait hanter. <rire> Je peux prétendre rester au boulot. <rire> ah, C'est très gentil, Damien. Ouais. On va tenir jusqu'à 18h11 et puis on va, on va clôturer cet appui-day. On va rester sur, sur une bonne note <rire> plutôt qu'un silence gênant de 15 minutes. On peut faire un décompte 15 secondes. Attention, 10 secondes. Ah, bon. Attention, 5, 4, 3. Bah, salut 2. tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Salut, à à prochaine. portez-vous bien. À la prochaine, ouais.